Salut à tous, c'est Axel Legrand pour Quick Ride. J'ai 19 ans, je suis actuellement au club de Boulogne-sur-Mer en National 3 et je suis en deuxième catégorie. Donc Lèche bastogne bastonniège ou Paris-Roubaix, Paris-Roubaix directement, pour moi c'est la plus belle course du monde, euh, la plus dure aussi avec les pavés, puis depuis tout petit bah, c'est ma course préférée puisque j'y vais tous les ans pour voir les cours au vélodrome et puis ça a toujours été mythique donc Paris-Roubaix. Parc Astérix sans hésiter, il euh, y a plus de manèges à sensations fortes et euh, l'ambiance du parc euh, est plus amusant je trouve et puis même euh, Quelques anecdotes sympas, certains se reconnaîtront sur le Parc Astérix. Champion du monde, c'est le maillot arc-en-ciel, c'est la classe pendant un an. Certes, pour le championnat olympique c'est 4 ans, mais le maillot est quand même plus beau quand on est champion du monde. Ville, sans hésiter, à la campagne c'est bien pour rouler, mais à la ville il y a plus de trucs à faire et surtout pour sortir, c'est plus sympa. Romainville ou L'Homme Mort, L'Homme Mort sans hésiter, pareil. Euh, Bosse plus roulante, euh, avec euh, un meilleur revêtement aussi. Et puis c'est là où je me la donne à chaque fois en fin de sortie. Du coup, euh, L'Homme Mort, c'est ma boss de référence. L'Homme Mort. J'aime bien les deux, mais je, euh, je préfère quand même Nino. Hein. Nino euh, j'aime bien les paroles, j'aime bien la mélodie, j'aime bien tout ce qu'il fait. Donc, euh, non, Nino sans hésiter. À la Philippe, la grosse classe et euh, champion du monde et puis français et puis même super super coureur avec euh, beaucoup de caractère non j'aime beaucoup à la Philippe Bretagne parce que euh, je préfère les, les terrains pour rouler et puis même euh, l'ambiance est, est plus sympa le monde du vélo en Bretagne est plus sympa puis euh, non franchement je préfère la Bretagne même si en Ile-de-France il euh, y a les copains Clamar au Sporting Club Boulonnais euh, les deux, je peux pas choisir. Clamar euh, Club de Coeur euh, qui m'a formé, euh, c'est la famille. Et puis euh, Sporting Club Boulonnais, bah, superbe équipe aussi où je viens d'arriver. Superbe ambiance, donc euh, les deux. Groupe euh, Cycliste-Ville-de-France euh, directement, c'est là où il y a les copains, il euh, y a tout le monde. Euh, super ambiance, et puis même euh, franchement, euh, même si les parcours sont pas fous, des fois, superbe ambiance. Donc euh, non, course Cycliste-Ville-de-France. Alors là je vais peut-être me faire charrier mais bon moi je vois pas de. je vois pas de bière, je préfère le site, donc aucune des deux. Abonnez-vous à la chaîne course cyclisme Île-de-France et à bientôt sur les routes, c'était Axel Grand pour Cook Ride.